Salut internaute, je suis avec Mélanie, la grande vainqueur de, de la catégorie beauté. Euh, Mélanie, félicitations, ça fait quoi déjà de monter sur scène comme ça Je vois que tu étais très enchantée. Hein. Oui bah oui, je suis contente parce qu'en fait ça fait à peu près 20 minutes que je me dis que c'est pas moi, histoire de pas être déçue. Et puis finalement, bah voilà, je m'y attendais pas et je suis super ravie parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, c'était rude Et, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton blog alors, c'est une bonne question parce que je ne sais pas. C'est pour, pour ça que je suis là. C'était il y a deux ans, ça m'est passé par la tête et puis j'avais envie d'écrire et d'en parler. Et puis finalement, je me suis prise au jeu et le jeu aujourd'hui, bah, je m'éclate. Voilà. Super, donc ça fait deux ans que tu as ton blog. C'est combien d'heures par jour, par semaine dédiées à ton blog Alors, Attention, ton patron peut-être te regarde. Non, oui, bah oui, voilà. non, parce que personne n'est au courant. Mais... <rire> Mais globalement en fait c'est un peu différent des autres blogs, c'est que moi je le fais quand j'ai envie de le faire, donc du coup je prends du plaisir à le faire, donc euh, il peut arriver que je passe euh, 5 ou 6 heures par semaine, comme ne pas en passer pendant 2 semaines, et je le fais quand j'ai envie, quand j'ai le temps, et je prends le plaisir pour pouvoir garder ce petit truc qui fait que euh, je m'amuse. Et par rapport à des sites institutionnels, selon toi, qu'est-ce qu'un blog apporte à des marques que justement un site institutionnel ne peut pas faire ah ben bah moi je suis, une, je, suis une belle, je suis une belle vitrine de publicité, alors ça je pense que pour les marques elles l'ont bien compris d'ailleurs, je suis une belle vitrine de publicité. Mais pub. en quoi Bah j'en parle, <rire> je parle d'elle et la communauté regarde et puis ça fait le buzz et puis on en parle et je peux dire du bien comme je peux dire du mal et puis voilà. Alors peut-être les mots de remerciement à tous ceux qui te supportent, à ta famille, c'est le moment euh, Oui, ma famille, bien sûr, Alors, je ne vais pas dire le contraire, mon copain qui me supporte depuis le début, et puis aussi bah, beaucoup de blogueuses, puisqu'on est une communauté, on s'entraide, on, on sert les coudes, et puis les Bordelaises, parce qu'il n'y bon, a pas que Paris, il y a aussi puis Bordeaux. Bordeaux. Ouais, et voilà, Bordeaux. donc les Bordelaises avec qui voilà, j'ai beaucoup de contacts, et ça fait plaisir, on est ensemble et, et on progresse ensemble. Voilà. Et bah, félicitations Mélanie Mais Merci beaucoup <rire>